Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Re-bienvenue. Après ma semaine de vacances, je suis content de vous revoir. Hola tous, bienvenidos. Después de mi semana de vacaciones, estoy contento de volver a verlos. Espero que les haya ido muy bien, que hayan aprendido mucho. Bonjour Brenda. allez allez bonjour bonjour comment ça va Brenda bonjour Hugo bonjour Anna bonjour Maliha bonjour Cindy donc bonjour alors Aujourd'hui, à deux semaines de la fin de cours. Ah là là là là là. là. Bonjour Patricia. Donc, comme d'habitude, Alejandra et moi, et des fois Arthur, et avec nous. Euh, bonjour Patricia, bonjour Laura, bonjour Hector. Donc, comme d'habitude, notre adresse du blog français cnoblogspotcom et le Moodle, linked.fr, slash, français. Aujourd'hui, c'est la séance 42. On est à deux semaines de la fin. C'est un fin décembre. On est la semaine 22 sur 24. Et, euh, comme d'habitude, mardi c'est moi, jeudi c'est moi. Bonjour, salut Recuerden que los cursos quedan grabados, así que si son nuevos en este curso, si sí, ya vamos a terminar, estamos a dos semanas del fin, pero todos los cursos están grabados. Y recuerden que pueden ir a, nuestra, a nuestro blog o a nuestra página Moodle, y ahí pueden ver el resto de cursos. Así que no se han perdido de todo el curso, pueden volverlo a ver. Lo que pierden es la, la, la interacción que tenemos en el chat. Donc, comme d'habitude, nos partenaires, l'association Linkaid, qui est de Colombiens et des Latinos à Paris et en France aussi, un peu plus moins en France, mais en Île-de-France surtout, Recuerden que Linkaid les aide à muchos compatriotas nuestros et que uh, algunos autres uh, hermanos latinos, et que Colombia nous une, qui est le programme de la cancillerie, Para los que estamos en el extranjero, recuerden que es muy importante inscribirse en la página de Colombia nos une y en el portal único para cosas como, por ejemplo, inscribir la cédula. Recuerden que pueden inscribir la cédula eh, los que están en París y eh, eso les sirve para votar. No, no, no se olviden de ese compromiso el año próximo. Ok, donc, ¿qué es que nos vamos a hacer hoy? Vamos a comenzar por una revisión. Y vamos a revoir un poco. ¿Ok? Vamos a revisar un poco y vamos a aprender un poco. Esto ya saben un poco, pero es como revisar. Y uh, vamos a hablar del sistema educativo francés y colombiano. Ok. Donc, rappel: interrogación para poser des questions. Recuerden que para hacer preguntas en francés hay tres estrategias principales. Ok. Bonjour, Carlos Mauricio. Donc, la primera es l'intonación. Como en español, en francés, vous pouvez poser una pregunta en la l'intonación. Ok. Vous pouvez lister. Des différences entre les systèmes scolaires français et le colombien, l'intonation vient à la fin. Recordez que l'intonation vient au final et lo que marque est oralement la marque de la pregunta. Sujet, verbe, complément s'il y en a, plus la question et la voix monte. Vous pouvez lister ta ta, ta colombien, ça c'est la façon sonore de marquer une question ok ça c'est la façon la façon disons non standard en français en français c'est la forme plus facile pour nous de la forme plus standard ok il existe l'inversion sujet-verbe ça c'est très caractéristique du français Connaissez-vous les différences entre le système scolaire français et le colombien? Connaissez-vous, vous connaissez. Vous voyez? Pourquoi c'est une forme, une marque d'interrogation? Parce que la forme standard, c'est « vous connaissez ». La forme, si on fait l'inversion, on signifie qu'il y a un changement. Recorder que la forme standard d'une phrase, es sujeto-verbo, y eso es una afirmación. Cuando en francés ustedes hacen ese cambio, hacen ese cambio de sujeto y verbo de lugar, lo que hacen es decirle a la persona, vean, ojo, eso es sintácticamente. Ojo, yo cambié el orden de las palabras, por eso digo sintáctico, la sintaxis es el orden de las palabras. Yo cambié el orden, lo que significa que esto es una pregunta. ¿Ok? En francés, en plus, y la entonación. Sauf en français, non seulement cette inversion, c'est la question, c'est l'intonation. Ok? C'est es la seconde forme. Et finalement, et ça c'est la forme standard du français, c'est les mots interrogatifs. Si vous écoutez un mot interrogatif, vous savez que c'est une question. Quelle est la différence? Que le mot interrogatif, plus le sujet, plus le verbe, pardon, je me suis trompé, c'est sujet, verbe. ici c'est sujeto y verbo. Sino que haciendo copier pegar, olvidé, ça. Donc, c'est mot interrogatif, sujet, verbe. Et à la différence des deux autres, la voix descend comme dans une affirmation. À la différence de las deux autres formes la voz desciende como si fuera una afirmación, pero uno automáticamente sabe que es una pregunta porque hay un mu interrogativo, hay una palabra interrogativa. Es que, es que, es que, ese que, es, uh, ese es que, Hace todo eso hace que la gente sepa que es una pregunta. Ustedes pueden hacer la, la voz montante, pueden subir la, el, el tono para darle más fuerza a la pregunta, pero no es necesario porque solamente usar ese modo de automáticamente los, exenta, los exime de, de usar la, la, la voz que monta. ¿Okay? Aquí voy a hacer simplemente el cambio porque esto es importante. Voilà. OK, donc ça c'est les trois façons de poser une question. Rappelez-vous que en français, le standard c'est ça. Ça c'est le standard, c'est le normal. Tout le monde va le poser comme ça, OK Si vous voulez monter un peu plus euh, en style, classe la classe vous utilisez la version sujet verbe. Ça c'est la façon élégante de poser une question. OK Ça c'est très c'est c'est pas très c'est pas très usuel mais ce n'est pas incorrect. Vous voyez la différence Esta no es incorrecta, pero no es usual. Esta es usual solamente en, en le langage soutenu comme masque. Clase, con más clase y esta es la forma normal todo el mundo va a hacer preguntas de esta forma ¿ok? ¿ok? Como dice Hugo otras palabras interrogativas las voy a poner acá para darles más ejemplos de modo interrogativo oh, ¿por qué no quieren? Otros ejemplos de modo interrogativo ¿por qué? U, uh, qui, vamos a ver si me acuerdo de los de los wh question en inglés la que me da la, la pista. Por qué, cómo, ¿por qué? U, qui, con cómo. Creo que son más o menos todas. Ojo, vous pouvez faire combinaciones. Pourquoi connaissez-vous ou pourquoi est-ce que vous connaissez? Pourquoi est-ce que quoi vous, euh, voilà, Et, ou inversion? Ok? Ça, c'est une autre façon de faire des questions. Hay cinco WH questions. ¿Cómo. En, en, en, uh, yo en inglés estoy. Estoy aquí. Llevo ya 10 años en Francia y mi inglés de siempre. alors Ah, ¿combien? merci Vilma. Quel y combien y merci y eh, La familia de Quel les pongo entre paréntesis que son variaciones y combien voilà o es que qui es quand es que voilà très bien question de euh, Marie quelle est la forme la plus polite la plus polie en français la plus polie, la plus élégante c'est l'inversion si vous voulez faire d'une façon élégante faites de l'inversion parce que l'inversion comme c'est élégant, c'est poli ok, voilà donc maintenant on va pratiquer, ok, et je vais vous demander de, de faire des conversions. Alors, utilisez les indications données pour poser des questions, c'est-à-dire, vous étudiez quoi? Par exemple, là c'est un mot interrogatif, quoi? Ça va à la fin. Vous étudiez quoi? Aunque no está al inicio, como la palabra quoi, no sabe que quoi, simplemente quoi es una interrogación, ok, no necesita la entonación. Ok, ¿vous étudiez quoi? ¿Qué es que? ¿Qué es que vous étudiez? Alors, faites de la primera en de la deuxième en esque et de la troisième avec intonation. Allez, je vous lis. Je vous lis. L'autre Oui, je ne vous lis pas. Alors, vous êtes où Vous êtes où Ah, Rosa, très bien. Vous avez des diplômes Rosalvira Rosa nous dit Avez-vous des diplômes Attention, Rosalvira. Juste une question d'orthographie. Hein? C'est une question d'orthographe. Quand on fait l'inversion sujet-verbe, obligatoirement, obligatoirement, il faut écrire un tiré. Ça, c'est de l'orthographe. Ok? C'est très bien, Rosalvira, mais attention, tiré. Quand on fait l'inversion, c'est toujours ortografía. Quelle est la raison? Ninguna. Comme muchas cosas de orthographie. Mais es, si on si fait l'inversion sujet-verbe, tienen que poner uh, Por eso es que es que es que en realidad es una inversión, porque normalmente es C. C apostrofe, E, S, T. La inversión de C es ¿Ok? Luz Marina, c'est bien. Atención, punto de interrogación. Hein? Luz Marina, atención al... al... El, el signo de interrogación. En se llama el punto de interrogación. Atención. Ok. Alors, Hugo nous, nous propose Êtes-vous disponible Êtes-vous Oh là là, c'est très classe. Mais plus normal, on dirait plus normal de est-ce que Est-ce que vous êtes disponible Est-ce que vous êtes disponible Suena à une affirmation, mais quand nous utilise est-ce que, automatiquement, nous savons oui. que c'est une question. Es que usted es disponible. Uno diría, no me suena a pregunta. Es que usted es disponible. Ahí sí suena a pregunta. Pero como les dije, en francés, si tienen el es que, automáticamente es una pregunta. Entonces, como hay una palabra que les da, eh, que les da la, la, la opción y les dice, esto es una pregunta. Forcément, forcément, une question. Ojo, oh, oh. hay questions, interrogations qui empiezan con est-ce que, ou peut-être comme la première, vous étudiez quoi. c'est quoi, solo puede être une question. Uno nunca dice quoi para afirmar cualquier cosa. Uno siempre dice que. Ese es el afirmativo de quoi. Aunque, si uno quiere hacer una pregunta con quoi, Usándolo como pregunta, tiene que usar es. Es que. Ok. Troisième. ¿Es que vous parlez anglais? ¿Es que vous parlez anglais? Ojo, Ana. Tipo Ana. Ojo. Cuando uno dice es. Es. E. Corresponde a E-S-T. Corresponde a CE. Ojo. Cuando uno dice es, que, e, s, que, entonces si quieres, cuando escuches es, significa que están estas dos palabras juntas. Una tiene el sonido e, tres letras para el sonido e, y estas son una consonante y una vocal que dan el sonido s. Es, que. Ok Hugo nous dit Vous parlez anglais Vous parlez anglais Attention Obligatoire Intonation parce que vous parlez anglais et vous parlez anglais Ce n'est pas la même chose Ojo No est la misma chose La de vous parlez anglais C'est une affirmation ¿Vos eso es una pregunta porque si, si escuchan el sonido monta al final inglés, ok ok ojo Ana cuando digo antonación normalmente es la misma frase que la afirmación pero con la anglé que monta ok, que sube Eso, eso, eso, yo me confundo mucho con montar y subir porque en francés es montar y en español es subir ok entonces si es entonación tú has en parte razón Ana tienes razón en parte porque puedes uh, no, y debes usar la entonación cuando cuando usas la, la inversión ok mais quand on dit « inversion », on parle de l'inversion comme telle. Et quand on dit « intonation », quand il n'y a pas de spécification, c'est la forme affirmative, on a une subida de ton. Ok. Bon, je vais rapidement parce que ça, ça passe rapidement le temps. Ok. Vous connaissez l'informatique Comment je pose cette question en inversion vous connaissez l'informatique Hola Alex, je que acabas viens de llegar. Comme je disais au début, toutes les classes sont enregistrées. Toutes. Nous allons finir en deux semaines pero uh, desde el inicio están grabadas en Colombia, nos en la misma página de, del consulado. Y tenemos una página en, uh, en Blogspot y tenemos un, una página Moodle en donde están todos. Más tarde puedes verlo, al final siempre los, lo decimos, ¿ok? Donc, Ana y Hugo, con vos la informática? ese vos la informática? ¿Conece vos la Ana, très, très, très bien, Ana. Et rosa. Très bien, mais attention à l'orthographe. Connaissez-vous avec le tiré Bien comment écrivit Anna. Con un tiré. es orthographie, les dix. Ok. Connaissez-vous l'informatique Ok, 5. 5. Je sais, Rosa, apprendre qu'il faut mettre que la rayette, même que on ne l'écoute, c'est compliqué. Et au début, c'est très déroutant, c'est très euh, euh, perturbant. Mais on s'y accostumbe. Luz Marina, bien, avec, avec le tiré, attention au point d'interrogation. hein? Vous avez étudié le management? L'autre Léo, vous avez étudié le management? Ah, très bien Hugo, très bien Claudia. Est-ce que vous avez étudié le management? Ojo, recuerden de nuevo, como usamos es que, la entonación no es obligatoria. No quiero decir que no puedan usarla, pueden usarla, pero no es obligatoria. Y generalmente los franceses no la usan. En este caso, cuando, cuando hacen preguntas con es que, es tan, tan, tan, tan, tan, tan marcada en su cabeza, que es una pregunta que ni siquiera hacen la entonación, ¿Ok? Est-ce que, est que vous avez étudié les managements? Et finalement, et finalement, est-ce que vous êtes bilingue? Comment je fais l'inversion? Comment je fais l'inversion finalement? Ah! Êtes-vous bilingue? Et Êtes-vous? Êtes-vous? Êtes-vous très bien, Hugo? Avec le tiré. Ojo, oh, Luz Marina, quand je dis inversion solita, solita la inversion, es poner primero le verbe tiré, luego le sujeto, et luego le complemento Ok? estricto sensus, en sentido estricto luz marina, tiene razón, es es es una forma de inversión pero es más como muy interrogativ se usa más en la categoría de muy interrogativ, ¿ok? Ah. Luzmarine, apenas veo que era la pregunta anterior, por eso te dice la, la remarque est que, pero veo que si sí, le existe bien, ojo con el tiré, hein, tiré. Ok, très bien, et très bien La point d'interrogation à la fin, hein, ok, très bien, donc, qu'allez-nous voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le 2 décembre, 2 décembre 2021 on va voir les parcours de formation, on va voir rapidement, hein, très rapidement en CV, et on va voir les, les études et les stages, rapidement aussi. Ok? Donc, on va continuer un peu le thème de la classe dernière, où euh, Alejandra avait commencé à vous montrer le système scolaire français. Okay, et un poco más del sistema escolar, ustedes vieron cómo está el lycée Y hoy les voy a hablar de una cosa que todos los que vivimos en Europa conocemos, no solo los franceses, es el sistema LMD. Ok, Donc mi formación, mon profil, vamos. Vamos a hablar hoy de profil profesional a partir de la formación. Donc, Ici, nous allons voir la présentation de l'Université de Bordeaux, ok L'Université de Bordeaux a fait une vidéo promotionnelle pour parler de l'université, de c'est la promotion, ok Donc, nous allons regarder la vidéo, vamos a ver la vidéo de la universidad de Bordeaux, par en espagnol se dit Bordeaux, en français dit Bordeaux, et vamos a ver OK, elles nous montrent un peu la université. OK? On va voir. Vous allez me dire qui apparaît à l'écran. OK? Ojo, no quiero nombres, quiero personnes, o sea, es esta persona es, esta persona es, Non, esta persona se llama por qué? Voilà. Donc, qui apparaît à l'écran? Apparaître, apparition. OK? C'est la conjugaison du verbe « apparaître » dont le nom est « apparition ». Le substantif est « apparition », le verbe est « apparaître » et la conjugation est « apparaître ». Qui apparaît à l'écran Rappelez-vous, l'écran est la pantalla. Hein? Quelle est la relation entre l'université et la recherche La recherche scientifique ok, je vais dire la recherche scientifique et quelle est la caractéristique d'un étudiant dites-moi quelle est la caractéristique d'un étudiant ok vous allez me dire si vous entendez me disent si ils écoutent je vais être pendent du chat así que me disent si ils escuchan, que no ne passe pas comme la classe avec Alejandro qui ne escuchaban y et ne no nada. ok, ok, on y va Accompagner des étudiants euh, vers la réussite, c'est à la fois euh, leur proposer un cadre de formation qui leur permette de développer leur projet et évidemment leur euh, donner les clés de tout ça. Donc ça passe à la fois par un travail de fond, de rénovation euh, de la formation et euh, sur le développement d'un ensemble de dispositifs donc également le développement de compétences pour être capable d'accompagner les étudiants dans la construction de leurs projets. Ce sont tous des, des enseignants-chercheurs ou bien des, des professionnels. Moi, je suis partenaire de l'Université de Bordeaux euh, depuis que je l'ai quittée. <rire> je suis toujours restée en contact avec l'université en étant très rapidement intervenante et on a créé un diplôme qui a eu tout de suite une habilitation de licence pro puis un diplôme en alternance qui vise à former les futurs commerciaux, spécifiquement pour les entreprises du numérique. Ce qui fait la spécificité de la formation universitaire, c'est euh, cet ancrage fort dans la recherche. Les jeunes que l'on recrute qui sont issus de l'université ont été formés par des, des enseignants qui sont également chercheurs. Donc il y a une dimension... Euh, qui est très intéressant dans nos métiers sur la, la compréhension de ce qu'est l'innovation. 60-70% des emplois qui sont les emplois euh, majeurs dans, dans 10 ou 15 ans n'existent pas aujourd'hui. Donc on voit bien que le rôle de l'université c'est aussi le, euh, de former des étudiants, qui est une, une capacité d'adaptation, d'évolution, euh, euh, qui développe des compétences en matière de créativité. Ce qu'on attend sur les jeunes issus de l'université, c'est une certaine ouverture et une certaine culture générale et euh, une capacité à être pluridisciplinaire. Et le véritable enjeu aujourd'hui c'est d'ouvrir nos formations permettre à nos étudiants de développer des aptitudes dans des disciplines qui sont frontières de leurs frontières, voire très complémentaires. Pour mon entrée dans la vie active, oui, je me sens bien préparée. C'est très polyvalent, en fait, le, les débouchés qu'on a après ce master. On a cadre, technique commercial, ou qualité commerciale, ou dans la R&D, ou d'affaires, gestion de projet. On reste jamais dans le même métier, on peut changer assez souvent et c'est... C'est passionnant. Ok. Je sais que non c'est facile, je sais que parlent très vite, je le sais. Mais ça n'est pas la question. Je ne les demande pas me digan ce qu'ils ont dit. si un poquito peu, mais pas tout. Il y a des choses que se peuvent supposer. Qui apparaît à l'écran Dites-moi quel type de personnes apparaissent à l'écran Digan me quelles personnes apparaissent à l'écran. Par exemple, Andrea nous dit, une étudiante. Attention, une étudiante. Je vais mettre un petit peu ici. Résponsable. Je poner mettre un et puis la, la, la, la squadron. Donc, une étudiante. Attention, une étudiante. Un professeur. Oui, c'est féminin, je sais, mais le français. Ay, ay, ay. El español es más inclusivo que el francés. El francés todavía es muy. Uno dice un professeur, incluso si es una mujer. Yo digo muy, euh, muy latino y muy feminista. Yo digo un professeur. aunque el francés standard. Non, c'est tant, il y un qui existe dans le dictionnaire, une professeur. Alors, il y a une étudiante, il y a une professeure, ça, ça, ne, ça ne diffère pas. C'est un professeur, une professeure. Ok? Et il y a le vice-président, euh, oui? Euh, ou le président, si je ne me rappelle plus. Euh, Les étudiants. Euh, voilà la la vice-président de l'université. Et le vice-président de l'université. Le vice-président de l'université. En France, il n'a pas des recteurs, non, c'est des présidents. En Francia las universidades tienen tienes presidente. La palabra presidente en Francia es muy usada. Por ejemplo, los, los consejos eh, departamentales es un presidente. Y, eh, bueno, porque en Francia no existe la figura del gobernador. Es un presidente de, de, de departamento, presidente de región, por ejemplo. Y como el gobernador es nombrado por el jefe del estado, que... Es una figura más, uh, más estatal que no es elegida. ¿Ok? Entonces, hay un estudiante, un profesor y uh, el vicepresidente de la universidad. ¿Ok? Ojo, regla. En francés, muchas palabras que empiezan con E, acento agudo. Muchas palabras que empiezan con E, tildada. En español son es, por ejemplo, e, cola, eh, etabla, un establo, eh, ¿qué más? Bueno, hay, hay muchas palabras, ¿no? no recuerdo, pero en español... Quand une parole française commence avec E accent, est probable, ojo, probable, qu'en espagnol, c'est à S. Ok? Étudiante, estudiante. Ok? Ok, très bien. Une professeure, et le vice président de l'université. Est-ce que vous avez compris quelle est la relation entre l'université et la recherche? Est-ce que vous avez compris... La relation entre l'université et la recherche. Ojo, Wilma, esclavo es con s. Es porque en español no podemos hacer las palabras con s inicial. Es porque en latin, esas palabras eran con e, pero le el caso de esclavo, en latin, era con s, no con e. S. Y viene de slavo. Ok, ese es el pequeño problema del español que nosotros, y del portugués. No podemos hacer como stad, por ejemplo, que es stad, no etad. Ok, ¿cuál es la relación entre universidad y la recherche? Dites-moi. Est-ce que vous avez compris Est-ce qu'on re-regarde la vidéo Est-ce qu'on re-regarde la vidéo Nous bueno, allons voir la vidéo de nouveau et ils vont me dire quelle est la relation entre la l'université et la recherche, l'investigation. On va voir la investigación. Okay. ...de formation qui leur permettent de développer leur projet et évidemment leur donner les clés de tout ça. Donc ça passe à la fois par un travail de fond de rénovation de la formation, et sur le développement d'un ensemble de dispositifs, donc également le développement de compétences pour être capable d'accompagner les étudiants dans la construction de leurs projets. Ce sont tous des... ou des enseignants-chercheurs, ou bien des...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 quelle est la relation entre l'université et la recherche? Quelle est la relation entre l'université et la recherche? Dites-moi. Ah, il y a la présidente d'Aquitem. je ne sais pas ce que c'est, mais... Ah, Anna nous dit la compréhension sobre l'innovation. Oh, c'est la compréhension, la compréhension et, disons, L'innovation. Okay. La comprensión y la innovación. Ahora que recuerdo la, la quitem es como la comunidad de, de aprendizaje. Ok. Très bien. ¿Y ¿Qué es la, la característica de un estudiante de la Universidad de Bordeaux? Hein? Recuerden que es una pieza publicitaria de la Universidad de Bordeaux.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 Et une capacité à être pluridisciplinaire. Et le véritable enjeu aujourd'hui, c'est d'ouvrir nos formations, de permettre à nos étudiants de développer des attitudes dans des disciplines qui sont frontières de leurs frontières. Vous... Une pièce, est pièce, est compliqué, ça y a un de Quelle est la caractéristique d'un étudiant selon l'Université de Bordeaux Dites-moi. La capacitation. Hmm. Ah, formation, Un, une discipline. Une discipline, c'est une... Euh, une discipline, c'est par exemple la, les mathématiques, c'est une discipline. Mais bon. Il, je pense qu'ils disent... Être pluridisciplinaire. Être pluridisciplinaire. Le développement des capacités, oui. Très bien, Luz Marina. Alors, développement, comme en anglais, development, développement, développement des capacités. Il y a, euh, par exemple, comme dit Anna, euh, les capacités créatives donc la créativité ok être pluridisciplinaire ok donc tout cela va permettre à un étudiant d'avancer avancer dans sa carrière. Très bien. Ok, bon, je vais vous parler un peu du système LMD. Qu'est-ce que le système LMD LMD, c'est compliqué, mais en réalité, c'est très facile. LMD, c'est L, ah non, c'est là, LMD. Ok, C'est en France, comme dans beaucoup de pays de l'Union Européenne, euh, et au-delà de l'Union Européenne, c'est au-delà de l'Union Européenne, non seulement la Union Européenne. C'est en Europe, surtout, mais non seulement la Union Européenne. Ensuite, le processus de Bologne. Le processus de Bologne, okay, c'est le nombre que le donnent à l'accord en lequel ils créent, comme la... La harmonisation, parce que le, le processus de, de Bologne cherche à harmoniser en français, c'est une H, le français cherche Le processus de Bologne cherche à harmoniser les systèmes nationaux d'éducation. Pourquoi Parce qu'en France, c'est le, le bordel. C'est très compliqué en France. Il existe des diplômes ici, diplômes là, un petit diplôme. En Europe, j'ai dit un niveau euh, général en Europe. On reconnaît le système LMD pour Licence, Master et Doctorat. Ok, en France, la Licence n'est pas une licenciatura comme en Colombie. Pour le moins, en Medellín, une licenciatura est pour être professeur. En France, la Licence est simplement le pregrado. C'est ce qu'on appelle le, le pregrado. Une licence, ok, la licence s'obtient quand on finalise trois ans d'études, ok? C'est pour ça qu'on dit L1, L2, L3. Quand vous dites bien L, 1, 2, 3, c'est l'année de la licence. Licence 1, c'est première année de licence. Licence 2, c'est deuxième année de licence. Et licence 3, c'est trois semaines de licence. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de voir ces números? Parce y hay un système que se llama BAE, uh, del que les voy a hablar más tarde, qui les permite saltarse des años. Por ejemplo, je tengo un amigo que vino de Colombia et que no tuvo que faire les deux premiers années de licence. Parce que, avec sa expérience, le BAE permet de reconnaître l'expérience. Il s'est sauté le premier et le second année et est arrivé directement au troisième année. Ça se peut faire en France, parce qu'ils reconnaissent beaucoup l'expérience. Puis il y a Master, Master 1, Master 2. Très important aussi. Pourquoi? Parce que souvent, quand on a un Master 2 et qu'on veut faire un autre Master, on n'est pas obligé de faire deux années de master. On peut arriver directement à la deuxième année de master, un M2. Bon, le master s'obtient au bout de deux ans d'études. Donc, comme la licence, en el master, on peut aussi saltarse un an. Ou faire solo un an. du premier an et non faire le second. Ou faire seulement le second et non faire le premier. ¿por qué? porque es por experiencia y también es por diplomas, por ejemplo si uno hace una un segundo máster en un área fin, el que ya tiene un máster no necesita hacer el primer año si, si bueno, eso es con un dossier y hay que enviar todo el dossier y ellos hacen un estudio le dicen sí o no pero eso es posible entonces uno puede saltarse directamente al M2 el doctorado s'obtient en général et idéalement je dis idéalement parce que des fois c'est compliqué au bout de trois ans de recherche attention quand on dit doctorat forcément on dit recherche ok alors euh, attention au bout de c'est un synonyme de quand on finalise à la fin de je en pour que vous la même phrase. Quand on finalise et au bout de. Vous, rappelez que c'est comme un pedazo final. OK? al cabo, littéralement c'est al cabo de. Oh, donc, ça c'est le système LM2, qui peut être dans une université. OK? Ça peut être dans une grande école. Dans les grandes écoles, il y a... Il y a des doctorats, mais c'est différent. Ou dans une école spécialisée, école d'art, école d'architecture ou d'autres types d'écoles, ok? Depende du type, non, tout se fait la l'université. <coughs> Ahorita vamos a ver, pero en France, il y a l'université pour beaucoup de carrières et les écoles pour certaines carrières spécifiques, Ok? Est-ce que vous avez des questions Est-ce que vous avez des questions Non, c'est bon, pas de questions Pas de questions Ok. Donc, je vais vous donner quelques concepts clés des études. Pourquoi je vous donne ça Parce que c'est du vocabulaire qu'on écoute à l'université à ou allez, dans la vie scolaire en France, et en tant qu'hispanophone, on est perdu. On est totalement perdu. Donc, je vous donne quelques mots que moi j'aurais aimé connaître quand je suis venu faire des études. Por eso vine a Francia. Y el primer año yo estaba perdido, totalmente perdido, por ciertos conceptos que yo no conocía. Claro que los aprendí. Algunos los deduje sin saber exactamente lo que era. Algunos los aprendí para hoy, aún sabiendo más o menos lo que era, sin saber qué significaba exactamente. Y voilà. Donc, il y a, pour les cours, les cours en amphi, amphithéâtre, ok ou un cours magistral. C'est un cours avec beaucoup d'étudiants. C'est un grand, grand, grand, grand cours un amphithéâtre. Qui dit amphithéâtre dit grand espace. Quand on dit amphithéâtre, on dit espace gigantesque. Et pourquoi un espace gigantesque? Parce qu'il y a beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'il y a entre 50, un petit amphi, hein, et 300 étudiants par cours. Ça, c'est possible, ça dépend du de, de parcours universitaire. Par exemple, en médecine, c'est normal, un amphi de 300 apprenants. C'est normal en, en médecine, par exemple. En mi carrière, que était la science du langage, rarement teníamos uh, amphi, parce que nous éramos tant. Éramos trois groupes du premier año, deux groupes du second et un groupe du tercero. En ou un TD. Qu'est-ce qu'un TP ou un TD TD, c'est travaux dirigés, et TP, c'est travaux pratiques, c'est des synonymes. Hein? C'est des synonymes, on peut dire TD ou TP. C'est un cours réduit, c'est un cours moins impersonnel. Pourquoi Parce qu'il y a à peu près 30 étudiants. Quand j'ai fait ma licence en France, j'étais toujours en TP. Rarement, j'étais en amphi. Rarement. J'avais quelques amphis, mais c'était rare. On était en TP ou TD. Normalement. C'est comme les groupes de, de... En Colombie, c'est très rare, je crois. Je suis en la Antioquia. et estudié étudié otras universidades, universités eh, et c'est rare que tu tanta gente. tant que gens. Sí si me tocaron algunos anfis. no n'était pas común. Aquí es muy común para ciertas carreras, sobre todo las que están en tensión. Por ejemplo, si ustedes son ingenieros de sistemas, es un, un, una filiera, es uh, un, un área en tensión. Y por ejemplo, en el, creo que es en el mundo, hay 22 mil empleos que no, no hay, no hay suficientes personas para esos empleos. Eh, telecomunicaciones, informática. Cybersécurité, eh, non. Donc, c'est des opportunités. Hein. Et DS Un DS On me disait toujours, il y a un DS Et moi, j'étais comme, hein. c'est quoi un DS C'est un devoir surveillé. C'est quoi un devoir surveillé bah, C'est un examen, quoi. Si on dit DS, c'est un examen, tout simplement. A veces también los llaman devoir sur table, como tarea en, en, la, en la mesa. Es simplemente un examen, punto. ¿Es que usa de cuestión? No, para cuestión. Están muy calladitos hoy. Los hice dormir, ¿qué les hice? Pues están súper calladitos. Ok, Claudia, pas de questions. Ok, Anna, du coup, c'est clair. Ah, oui, ça, je l'aurai. Después, je l'expliquerai. Tomo nota. Euh. Je l'ai expliqué en la première classe, hein. Ça, c'est le. Les accents. Ok. Ah, muy bien, Luz Marina, ah, muy bien. Donc, d'autres concepts clés les institutions. Ça, c'est très important. La fac, c'est l'université. Attention, la fac, c'est la façon informelle, familière de dire université la fac de médecine c'est l'université de médecine ok c'est la forme courte de la faculté, mais en français on ne dit pas la faculté, on dit l'université donc euh, quand on écoutez la parole ah je vais à la fac c'est littéralement je vais à l'université ok les grandes écoles je vous disais, il y a les universités il y a les grandes écoles les universités, c'est pour les filières générales. C'est très, très général. Mais, attention, si vous faites une ingénierie, si vous allez travailler dans le commerce, ou si vous allez travailler dans l'administration, la banque, etc. Si, pour facultat, Si vous allez faire ingénierie, commerce, administration, banque, etc., vous allez dans une grande école, attention, dans les universités, maintenant ça se développe. Antes, antes, eh, era, la division era neta. Uno quería ir a esas áreas de ingeniería, comercio, administración, sobre todo comercio, eh, no podía ir a la fac. No, no podía, simplemente. ¿Por qué? Porque en Francia, o si uno quería comercio, tenía que ir a una grande école. ¿Qué? Las écoles de comercio, que son las escuelas de negocios. Carísimas, carísimas, carísimas. Ahora, hay universidades que desarrollan los... Uh, uh, IUT, creo que se llama, no. Es el Instituto de Universidad no. Es el CEA, creo. Creo que se llama uh, No, CEA es la Comisaría de Energía Atómica. Uh, son bueno son, son, uh, son universidades que tienen unos institutos uh, le, le IEC creo que se llama institut de d'estudis comercial creo que se llama y son el equivalente de antecol pero de la Universidad Claro que en Francia es súper elitista y si uno va a ese tipo de, de école de economía, por ejemplo, tiene menos privilegios y tiene menos salario que si uno va a un grande école, porque grande école es buen salario. O sea, uno paga súper caro, pero, eh, pero es sinónimo de buen salario. ¿Ok? Par contre, pour les ingénieries, seulement les grandes écoles permettent d'obtenir un degré d'ingénieur. Seulement les grandes écoles. Ça, ça ne change pas. Euh, pour les artes escénicas c'est par la cocina, les, les arts de la scène et la, la cuisine. Si sí, c'est des écoles, mais ce ne les grandes écoles. Ojo, porque hay y a école, école de cuisine. École de D'Arc, pero no es Les Grandes Écoles. Que Les Grandes Écoles es ingeniería y comercio generalmente. Y la, la extinta um, ENA, École Nacional de Administración, que es donde se formaba la élite de la administración francesa, que la eliminaron. Eh, Esas son solamente escuelas, las grandes escuelas. Ahora, las escuelas de cocina hay muchas y muy buenas. Mais ce ne no pas une grande école, son une école de cuisine. Ok? Et puis, il existe d'autres types d'organismes comme les CFA et les chambres de métier. Ça, c'est un niveau. Les CFA, on peut trouver de CAP à master. Ok. En France, après le bac, Cuando, cuando les decía el un, el 2, 3, el, el sistema LMD, si ustedes ven estos números, en Francia se mide mucho por eso, y el grado de si tienen una licencia, si tienen un máster, si tienen un doctorado, se mide por el BAC+. Plus. Por ejemplo, si dicen, j'ai un BAC plus 3, es una forma de decir, yo tengo una licencia. Bac plus 3 en, euh, je sais pas, un, un commerce de proximité. Ça peut exister. Ça peut être en une grande école, et, mais ça peut être un, un Bac plus 3, parce que c'est seulement un an, c'est une spécialisation, c'est un an. Ou euh, j'ai un Bac plus 5, ce veut dire que tu as un master. Bac plus 5. Ou si tu as une super spécialisation, tu peux dire que c'est BAC plus 6. Ou si tu decir dire que tienen un doctorat, tu peux dire ah je suis BAC plus 8. Et c'est es la forme de medir en France avec un BAC plus. BAC, B-A-C plus. Ok Ok, donc... Uh, Clara me pregunta, ¿con un bachillerato en Colombia se puede entrar a una universidad a estudiar para maestra de escuela directamente? No, porque en Francia funciona diferente que en Colombia. En Francia, para ser profesor, uno que tiene que tener una licencia en algo, por ejemplo, en lenguas, o en música, o en matemáticas, o en lo que quieras, y luego tienes que pasar, porque para ser profesor es un máster. No es muy buena la formación y lo digo con conocimiento de causa, y los franceses lo dicen, y el gobierno francés lo dice, porque el primer año es preparar, prepare le concours, el primer año de máster para ser profesor, es prepare le concours. ¿Por qué en Francia todo se hace por concurso? Eh, ahorita les explico, uh, no, les explico de una vez. Cuando uno, por ejemplo, cuando uno está en una grande call generalmente lo que hace es que uno termina el bac, y entra una, uh, a una prepa, una un prepa es una escuela que hace dos años de preparación para ir a una grande escuela, por ejemplo para los ingenieros, para los que quieren ir a la escuela de comercio. ¿Qué hacen en esos dos años? Eso es un BAC plus 2, es, y está aquí, justo aquí. Es lo que hacen es prepararlos y, y los preparan como militares y eso los llenan y llenan y llenan y llenan de, de conocimiento, a veces inútilmente, pero los llenan de conocimiento. ¿Por qué? Porque aquí, ojo, que estoy hablando de González, no estoy hablando de la FAC porque la FAC funciona diferente. Tienen que pasar a un concurso. Si no presentan el concurso, si no pasan el concurso, no pueden integrar la González, entonces no pueden seguir. Y cuando uno, cuando uno dice que va a una grande école y que hace una, un diplom de grande école, lo que está diciendo es que está preparándose un máster que dura tres años, es un BAC plus 5, pero antes de eso, normalmente hizo es una prepa. Normalmente, no es la única forma, porque uno puede estar en la universidad y puede hacer una cosa que se llama pasarela, que le permite a uno pasar a la grande école, pero es, es complicado. Uh, ¿Bélgica funciona igual? No sé, Ana. No sé si funciona igual Bélgica. No conozco el sistema, de, por lo menos de las grandes coles. El MD, sí. El MD es el mismo en Bélgica, en Francia, en España, en Italia, etc. Pero este, esto que les estoy diciendo de prepa, grande call, no sé si funciona en Bélgica. ¿Ok? Entonces, como les decía, aquí hay concurso para todo. El BAC es un concurso. Uh, para pasar a aquí hay un concurso, para pasar a la universidad no, porque la universidad es un derecho y es la diferencia université c'est un droit grande école c'est un privilegio, por eso también es muy es muy caro y es muy uh, tiene mucho prestigio porque esto no es un derecho, esto es un privilegio ok entonces como decía hay concurso ahora, para ser profesor de escuela en Francia es en la universidad entonces uno hace la licencia y luego hace una cosa que se llama MEF el métier de eh, y no sé qué significa EF es m e, -E f el primer año, el, el M1 es para pasar el concurso de profesorado si pasan el concurso pueden hacer el M2 si no lo no pasan, no pueden y en el M2 les dan como una formación básica de ser profesor y luego los sueltan así como, vaya, vaya, de clase, aunque no sepa. Es súper duro. Por eso en Francia hay mucha falta de profesores porque el, el, la, la, la carrera no es muy atractiva. Entonces, por eso digo que no es muy buena. Pero, si quieren hacerlo, pueden hacerlo. Mm, hay mucho trabajo. Eh, si tienen la pasión porque eso es un trabajo de pasión y lo pueden hacer yo por lo menos no quiero, gracias eh, pero se puede hacer y ser profesor es un en, en, uh, es una master 2 y luego ya si tienen la ventaja es que son funcionarios y funcionarios no pueden despedirlos tan fácilmente trabajan para el estado, tienen trabajo fijo y seguro ok yo well, me fui trop etalé. Me, me, me explayé demasiado <risa> ah y olvidaba si están en una call de commerce pueden hacer una especialización como un MBA que es un bacusis y si quieren hacer un doctorado tienen que ir a tienen que tener un acuerdo no sé cómo hacen pero yo sé que por ejemplo hay col de commerce que tienen doctorados pero funcionan diferente Andrea Saler uff uh. Digamos que un profesor en Ile-de-France, bueno, en Francia se gana más o menos 1.800 euros, cuando tiene, un, tiene primas, y en Ile-de-France eso no es nada, Ile-de-France es muy caro, muy, muy, muy, muy caro, entonces, en Ile-de-France es más o menos, en ciudades más pequeñas puede, puede funcionar muy bien, pero en Ile-de-France no. Ok. Donc, je disais il y a d'autres organismes CFA, centres de formation en alternance. Ahora je dis, ce qu'est l'alternance Il y a les chambres de métier, c'est comme le SENA, que sont des travaux très techniques, mais en France il y de muchos técnicos en muchas áreas et des travaux que peuvent pagar très bien, par exemple, le boulanger, le panadero. ça eh, se fait en une chambre de métier, y en los panaderos, bueno, tienen una vida muy eh, sacrificada porque se levantan a las 2 de la mañana, tienen que trabajar. Bueno, pero pueden ganar muy bien. Le bouché, le bouché los, los carniceros. En Francia hay falta de carniceros y también pagan súper bien. Voilà. Y hay otro tipo de estructura. De, de des institución que fue la educación, hay otro tipo de estructuras. Quedan diplomas más o menos, por ejemplo, un CAP, que es menos que un BAC, para la gente que no tuvo su BAC. Es muy técnico, pero muy técnico de mmm, trabajos que pagan el SMIC, que es el salario mínimo, o quizás un poquito más. Eh, están los DU, Diploma Universitaire, que es un equivalente de El 3 Están los DUT, que es un equivalente de L2, pero es gente que o va a hacer especializaciones y va a hacer más en su vida, entonces hacen más estudios, o que se quieren quedar en un nivel técnico, que también puede ser muy cómodo y también hay técnicos que ganan muy bien su vida. Ok, très bien. Je continue parce que ya... de d'études. ça c'est très important, ce que je vais vous dire. Très, très important. Il y a la formation initiale qui consiste à une continuité académique normale. C'est-à-dire, vous finissez le bac, immédiatement vous allez à la fac. Vous finissez le L3, immédiatement vous allez à un euh, master. Vous finalisez le M2 et immédiatement vous allez en euh, doctorat. Ok Eso es la formación inicial, es como lo normal, lo que uno sale de uno y, y de uno con el otro. Y es estudiar, estudiar, estudiar. ¿Ok? Il y hay la formación continua. atención. La diferencia entre formación inicial y formación continua es que la formación continua sube una experiencia profesional. Uno primero trabaja y luego sigue estudiando. Por eso se llama formación continua. ¿Ok? Y uh, ojo que a mí, no me, yo no lo sabía, pero casi a mí me tocó pagar el primer año cuando llegué, como era reprise de, de retomar estudios, me tocó pagar más porque algunas universidades hacen pagar por formación continua. No era mucho, fueron como 500 euros más, Pero 500 euros cuando uno no cuenta con ellos es una plática. Y eso fue hace 10 años. No, eh, sí, 10 años. Eh, ojo con. Traten de mirar y, y vean bien que sea formación inicial, formación continua. Y si es en formación continua, si ya tienen una experiencia laboral, les puede costar un poquito más caro, pero cuenten con, él, con esa plata para, para que no los tome por sorpresa como a mí. ¿Ok? Et finalement, il y a la formation professionnelle, qui est la formation en entreprise. Il y a des entreprises qui les payent à un master ou aux courses, et c'est la formation professionnelle. Ok Maintenant, on va appliquer un peu. Hein? Uh, Experiennement, la tombe si c'est en France solamente. Quelle expérience para saltarse años o para cuando no hace formación continua. Andrea. Udrea, no sé si te llamas Andrea. Porque si a mí me la tomaron siendo que venía directamente desde Colombia para hacer el máster para la formación continua. Y si van a hacer una validación, de, validación desde aquí de, de la experience, que es la que les permite saltarse años y pasar directamente el 1, el 3, no importa. Para las dos, fíjense bien, sí, Andrea, te, te llamo Andrea, fíjense bien con la universidad. A veces, cuando les preguntan si tienen estudios, digan que son menos de dos años, entre final de estudio y retomo de estudios, porque ese fue mi problema, tenía más de dos años de espera. Um, y si van a hacer un VAE, el VAE, como a mi amigo, les permite saltarse dos años y llegan directamente al L3 o al M1 o directamente al M2. ¿Ok? Esa es una muy buena opción, pero ojo, tienen que justificar todo con cartas, con certificados, etcétera, etcétera, todo traducido. ¿Ok? ¿no? ok Maintenant, je vais vous présenter trois profils. Espero que en 20 minutes podamos hacerlo. Uh, la date tiene que ver en los programas Ojo. Creo que sí. Porque si uno pasa cierta edad, ya, ya pasa directamente en, en... Si uno pasa como los 28 años, pasa directamente en continu. Ellos eh, Aquí se considera que 28 años ya uno no tiene experiencia. Je vais vous présenter trois personnes. Et on va voir le parcours. Je veux que vous vienne le, le, le parcours, le, le recorrido que tiennent. avez. Et euh, je sais qu'ils parlent très rapidement, mais je veux que vous preniez les mots clave. Prépa, master, licence, euh, diplôme, etc. Ok Donc là, normalement, on est en live. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce live métier dédié au métier de l'ingénieur. Euh, comment devenir ingénieur Qu'est-ce qu'un ingénieur Quel parcours faire pour devenir ingénieur Bonjour tout le monde. Oh, c'est super. Vous nous entendez bien Top. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Louise, Christophe, Marie-Camille, Clément et Édouard, euh, qui ont tous des parcours très différents et euh, très intéressants. Je vais les laisser se présenter. Et ensuite, on va parler du thème « Qu'est-ce qu'un ingénieur ?» et euh, « Quel parcours faire pour devenir ingénieur ?» On va essayer de répondre à toutes vos questions. Vous pouvez les mettre euh, dans le chat, bien évidemment. Et comme d'habitude, pour ceux qui, qui étaient là, on prendra un, un temps pour faire une grande FAQ et essayer de vous aider le mieux possible. Euh, voilà. Est-ce que Louise, tu veux commencer par te présenter Raconter un peu ton parcours, qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, voilà. Oui, avec plaisir euh, alors du coup, moi c'est Louise, euh, j'ai 27 ans, j'ai fait euh, des études d'ingénieur, euh, donc en passant par euh, deux ans de prépa, j'ai fait prépa à PTSI, et ensuite j'ai intégré Télécom euh, Paris Tech, qui est une école d'ingénieur donc euh, à Paris, enfin à Paris initialement et maintenant c'est sur le campus de Saclay, je ne sais pas si vous savez, mais beaucoup d'écoles d'ingénieurs euh, vont sur le campus de Saclay en ce moment pour former un grand ensemble d'écoles d'ingénieurs euh, plus puissantes. Et euh, moi, je me suis spécialisée pendant mes études euh, en euh, data science. Alors, euh, j'imagine que vous ne savez pas forcément ce que c'est que les data science, mais globalement, euh, bah, vous savez, j'imagine que vous êtes très sensible. Okay. Bon, on a écouté euh, Louise. Après, elle a à parler de son recours et a commencé à expliquer le cas. Mais est-ce que vous avez compris quel est le parcours de Louise Bonjour Jeannette. Quel est le parcours de Louise? Quel mot-clé vous avez compris du parcours de Louise? Je sais que Louise parle très vite, je le sais. Mais pour ça je les dis il y a des paroles claves que je veux que vous écoutiez. Hein? Elle a parlé de prépa. Ok. Recuerden, prépa es préparation pour ir à une, une grande école. Son sont años y et a à M2. Parce qu'une grande école est à partir de M. Eh, perdón, L2. L. De licence. Et puis, on hace L3, M1, M2 et sale con un diploma de grande école ou d'ingénieur ou de, de commercial, etc. etc. Est-ce qu'elle a parlé de fac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 Donc, on a entendu les mots-clés. Alors, maintenant, on va voir Édouard. Je euh... vais salter le vidéo parce que c'est super long. Euh, tac, tac. Euh... Ok. Super, merci beaucoup pour ton retour. Est-ce que, Édouard, tu veux partager ton expérience oui, euh, donc moi c'est Edouard. Bonjour à tous. Moi j'ai fait des écoles d'ingénieurs en agriculture et agronomie euh, dans une école post-bac, donc c'était cinq ans d'études euh, à Toulouse. Euh, voilà, donc j'ai fait ça, spécialisé plutôt dans distribution alimentaire. Euh, j'ai travaillé voilà d'abord chez Auchan. Après l'étude d'ingénieur, moi j'ai continué, j'ai fait une école de commerce, donc j'étais à à l'ESSEC qui est à Sergi Pontois. J'ai fait deux ans là-bas. Euh, j'ai travaillé dans l'industrie agroalimentaire, donc dans les entreprises de groupe Bon Grain, qui fait une bonne partie des fromages que vous avez dans vos rayons. Euh, après, je suis rentré dans la restauration rapide, où j'ai travaillé comme directeur euh, de restaurant euh, et puis directeur régional chez euh, D'abord Prête à Manger, qui est une marque anglaise, et puis Five Guys, qui est une enseigne américaine. Et enfin, euh, cette, en fin d'année, j'ai arrêté et, et j'ai rejoint l'entreprise familiale, qui est une entreprise agricole basée à Nîmes, et j'ai lancé avec mon frère une gamme de boissons sous la marque FIT. Ok. Quel mot-clé a utilisé Edouard Quel mot-clé a utilisé Edouard Et il a fait une spécialité en distribution alimentaire. Il a fait une école d'ingénieurs. Très bien. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Edouard Il est allé à l'école de commerce. Edouard, il a fait une école de commerce Très bien. Bon, très bien. En gros, oui, c'est des parcours, euh, des formations. Ok. Et maintenant, on va écouter Clément. Euh... Vraiment anticipé. En fait, après mon bac, j'ai fait. Ah. sur YouTube. Donc là, normalement, on est en live. Bonjour à toutes ah, et à tous. Bienvenue ah. sur ce live métier dédié au métier de l'ingénieur. Ok. Euh, à ton tour, Clément. Allez. Euh, du coup, moi je suis devenu ingénieur sans l'avoir vraiment anticipé. En fait, après mon bac, j'ai fait donc un bac S. Pour mon bac, je ne savais pas trop ce que je voulais faire et je voulais faire aussi bah, pas que de la théorie. Et la prépa ne me tentait pas du tout. Et je me suis dit, je voulais quand même faire des formations qui m'ouvrent aussi les portes de l'ingénierie, si je voulais. Donc, je me suis orienté vers un DUT euh, dans la thermique et dans l'énergie. Et toujours après ce DUT, qui était très, très bien, je me suis dit, bah, je ne suis pas encore sûr de ce que je vais faire. Je vais essayer de me donner un peu de marge encore. Et donc, j'ai fait une autre année, donc une prépa ATS en un an, où là, j'ai fait purement de la théorie pour un peu monter mon niveau en sciences. Et c'est qu'après cette année de, donc de prépa ATS que j'ai pu rentrer dans une école d'ingénieur. Et là, encore une fois, le choix était très vaste et j'ai voulu faire une formation généraliste pour avoir beaucoup de possibilités. Mais aussi, bah, je voulais déjà commencer à travailler. Fin d'année, j'ai arrêté et j'ai fait de la production. la okay. pour toi, Clément. Travailler. Allez. Euh, du coup, moi, je suis devenu ingénieur sans l'avoir vraiment anticipé. En fait, après mon bac, j'ai fait un bac S.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 Donc moi, j'ai fait mon cursus d'ingénieur en apprentissage. Ça m'a permis pendant trois ans d'être à la fois en entreprise et donc à la fois en école. Et euh, c'était une expérience qui était vraiment enrichissante. Que ça, comment dire, ça change du contenu euh, purement scolaire. Là, j'étais vraiment en face des problèmes avec mon entreprise. Voilà, il parle très très très très vite. Je le à la moitié de la velocidad, j'espère que vous avez entendu. Il parle de bac déjà. Il parle de prépa. Il parle de DUT. DUT, Recuerden que je les avais dit qu'il y a un diplôme technologique, c'est le DUT, qui est comme un prépa. Mais c'est pour être plus technique, et puis la gente fait plus d'études, et ça sert aussi pour passer à être ingénieur, TUT. Mais finalement, il a fait une école d'ingénieur. Voilà. Donc, je vais vous présenter trois CV. Okay? CV, c'est Curriculum vitae, ou Hoja de Vida. Je vais vous présenter trois CV. Vous allez me dire quel CV correspond à Louise, quel CV correspond à Édouard et quel CV correspond à Clément. OK? Formation. Institut des Chartreux, BAC S. Institut international de l'énergie nucléaire, DUT Énergie. Lycée Lamartinière, Prépa ATS. Denise, Ingénierie climatique en apprentissage. Université Gustave Eiffel, Master Marketing et Design. Expérience professionnelle. Impala. Impala est, est, est une página qui aide à la gente à escoger bien sa carrière parce qu'il c'est tout un arte. Et es de hecho, las qui fait la transmission. Ingénieur d'affaires. Ok. À qui correspond ce CV? À Louise, à Edouard ou à Clément. Regardez les mots clés Bac S, scientifique. Recuerden que habían visto con uh, Alejandra que hay différents types de bac. Aquí se especializa uno desde le lycée. Quand uno entre al lycée, es decir, à la média vocacional, que era en mi époque, de et onze, aquí uno es súper Alors, Marie nous dit Clément, Camilla nous dit Clément, Hugo nous dit Clément, Ana nous dit Clément. Eh ben oui, c'est Clément. Pourquoi Clément a fait un bac S, un bac scientifique, le diplôme de bachillerato scientifique. Hein? Recuerden que tout est bac, bac, es quand ils ont le grade de bachillerato, et puis está bac plus, bac plus, bac plus. Et tout est post-bac à dire, después le bac après il a fait un DUT en thermique énergie ok après il a fait une prépa ATS ceux qui ça ne l'ont pas écouté parce que c'est super rapide et ATS est voilà oh, j'avais noté tout ATS est une es, es un bac qui fait les veces de une prépa eh, perdón, es un BAC, es, es un prepa que hace la, como la nivelación para pasar a una escuela de ingeniería. Para los que no son ingenieros, sino que son técnicos. Eso es, lo, eso es una tesis. Aquí los franceses adoran las siglas, así que a veces uno ni sabe qué es, pero bueno. y la fe en la ingeniería climática un aprendizaje Ojo que eso es un concepto muy, muy importante: un aprendizaje et puis il a fait un, générique, un master marketing. Ok, formation, école d'ingénieur, génie de gestion agroalimentaire. Et puis école de commerce, avec l'expérience professionnelle. Il me faut une qui était au champ. Les sont en Espagne entenderán en Al Campo, qui est, est, est une cadena de supermercados comme Carrefour, comme Casino, qui est los autre del éxito, por par exemple. Euh, il a travaillé chez Bongrand, chez Prêt à manger, chez Five Guys, et maintenant chez Fit. C'est qui? Marie nous dit que c'est Édouard. Rosa, Rosa, Rosa, bien en espagnol, nous dit que c'est Édouard. clé école d'ingénieur. École de commerce. Finalement, formation, classe préparatoire PTSI, c'est un type de prépa pour un type d'ingénierie. Puis, école d'ingénieur, Paris Télécom, spécialité Data Science. Et puis, euh, bon, ça ne l'a vu, mais elle a travaillé chez SoundCloud et chez une entreprise qui fait l'aide à la gestion des associations. Clara, es porque él nos dice que él hizo muchos, muchas vueltas y él hizo una cosa, luego hizo la otra. Entonces, es, es, por eso es que son siete años. Pero ojo que 2010 es el BAC. Y es, él hizo una école d'Ingénieur, que es un BAC plus 5. Y él hizo una, un año más de prepa y él hizo un año más de máster en marketing. Por eso son siete años en lugar de cinco. Eh bien, c'est bien, Louise qui a fait classe prépa, école d'ingénieur, point. Ok, très bien. Antes de que terminemos, tenemos deux minutes. Concept clé. Prépa ou école préparatoire? C'est la préparation au concours des grandes écoles. C'est ce es que nous avons vu, ce que je vous avais dit. C'est comme un niveau BAC plus 2 et il les prépare pour les grandes écoles. L'alternance, c'est une formation qui mélange temps de travail et temps de cours. C'est es un type d'informations très très usé en France. Ça donne beaucoup de valeur à la de vie. Si vous dites que vous étiez en alternance, ça donne beaucoup de valeur. Parce que c'est temps de travail plus temps de cours. C'est temps de travail et temps de cours, que c'est ce que fait uh, Clément. Él hizo su ingeniería, él hizo un, un, un aprendizaje. Él dice aprendizaje, pero aprendizaje es un tipo de alternancia. Entonces, aprendizaje o formation inicial, c'est por los menos de 29 años. Ok? Clément, il a fait le génie climatique et je ne sais pas quoi, uh, un, un apprentissage, c'est-à-dire... Alternant temps de travail, ton de Et il, euh, il existe aussi le contrat de professionnalisation. La différence est la isolage. Ou oh, que l'apprentissage est pour les de moins de 29 et le contrat de professionnalisation est pour les de plus de 29. Et c'est plus más parce que c'est pour, pour les gens qui ont Y último, Et dernier, que déjà se nous acabó acabé le temps et solamente pour donner algunas quelques mots, que c'était la dernière diapositive. UFR es un departamento, departamento académico, eso lo van a ver en todo lado. La BU es la biblioteca universitaria. El RU es el restaurante universitario, es muy barato para los estudiantes solamente. El CRUS, se me fue una letra, es con una O. El CRUS es la administración de, la, de las residencias universitarias, de los restaurantes universitarios y de las becas de bursa bursa, beca, ok y la VAE es la validación desde aquí de la experiencia, es lo que nos permite saltarse años de formación bueno 1 hora 30 de cours, j'espère que vous allez uh, que vous allez bien profiter de esa información y on se voit mardi, ojo oh, que nos vemos el martes porque el jueves me voy para Lyon para la Fête de lumière recuerden, el VAE les permite saltarse años de universidad Bon, au revoir, merci beaucoup, et on se voit mardi.